Détection de réseau, C'est des réseau, Branchement cuivre gaz. Avec le T9000, branchement d'un particulier en cuivre pour pouvoir se raccorder sur un nouveau compteur. avec le haut voltage sur le golf, pas très loin de là. Donc le client se raccordera directement sur ce tronçon.